S'il n'avait pas eu d'enfant, euh, je n'aurais pas hésité à, à allumer la lumière. Alors forcément, par curiosité, je suis déçue. Euh, néanmoins, j'ai apprécié euh, l'expérience et euh, je suis agréablement surpris par l'expérience. Je suis un peu déçue, un peu triste, parce que voilà, j'ai dû prendre une décision euh, assez rapidement. Je n'en veux pas à Sylvia de, de ne pas avoir allumé la lumière. Peut-être que si je l'avais rencontré dans la vraie vie, euh, Peut-être j'aurais été attirée par le physique, mais au moment de bah, d'avoir l'info de l'enfant, j'aurais été braquée euh, dans tous les cas. Hein. Effectivement, je, je conseille totalement ce type d'expérience. On a toujours ces a priori de se dire sans le physique, euh, ça va être compliqué. Et puis finalement, c'est un très bon moment. Moment étrange, mais, mais bon moment. Je conseille de faire cette expérience à qui peut, qui peut la faire, qui peut profiter. C'est quelque chose que je, je raconterai, euh, très à tous mes proches et dans dix ans j'en cette histoire.